Euh, je m'appelle Jessica, j'ai 21 ans, je suis née à Londres et ensuite j'ai passé euh, la plupart de ma vie dans le sud de la France. Ensuite, euh, bah, j'ai passé mon bac en économie, je suis partie à Paris, j'ai fait une hypocagne Et euh, bah, aujourd'hui, je suis au DUT Infocom de Toulouse en deuxième année. Et euh, voilà, tout se passe super bien et je suis aussi donc présidente du BDE. Donc j'organise des soirées étudiantes, et euh, des galas, des week-ends d'intégration ici. Euh, alors, donc j'ai choisi le l'IUT en général parce que euh, bah, c'est euh, un environnement de travail qui est quand même assez professionnalisant puisqu'on on est avec des professionnels donc tous les jours et on travaille avec différents types de profils, donc on a des profs qui sont chercheurs, des profs euh, bah, qui viennent d'entreprises, d'agences, qui peuvent d'ailleurs nous aider pendant, pour les stages et pour les recherches de stages, à qui on peut poser vraiment des questions sur la vie, euh, la vie professionnelle. Et euh, j'ai choisi le DUT Infocom parce que... Euh, euh, la communication, c'est vraiment un domaine qui touche à tout, qui est vachement généraliste. On fait énormément de choses différentes. Donc, euh, j'avais l'occasion de, de vraiment de, de trouver ce que j'avais envie de faire à travers le DUT. Et euh, bah, je n'étais pas en train de me contraindre à faire une seule tâche. Qu'est-ce que je veux faire plus tard Alors, plus tard, j'aimerais donc euh, bah, faire une poursuite d'études longues. Donc, euh, j'ai postulé pour des écoles de communication. Euh, donc sur Lyon, j'ai postulé donc, pour faire un Erasmus, donc j'ai mis Cardiff et le Canada et ensuite j'ai postulé, enfin je vais postuler parce que c'est pas encore ouvert, pour euh, DL3, donc généraliste, euh, toujours à Lyon parce que j'ai vraiment envie d'aller à Lyon et qu'à Toulouse il euh, n'y en a pas. Il y en a une, mais qui n'est pas très intéressante si on veut pas faire d'audiovisuel et tout ça. Voilà. Donc, euh, et ensuite, donc, ce qui en est de mon métier, de mes aspirations futures, j'aimerais euh, travailler donc euh, soit dans la communication culturelle, soit euh, dans la communication responsable, donc euh, travailler euh, à produire donc, des outils de communication qui réfléchissent à l'environnement et qui sont euh, bons pour l'environnement et innovateurs. Et, euh, et sinon, bah, la troisième chose, ce serait peut-être travailler dans une association euh, et faire de la communication pour euh, des, de l'humanitaire.